Hello tout le monde, c'est Lucie Hertz Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la box du mois d'avril. Donc euh, avant de commencer à trier piocher dans ce que j'ai eu ce mois-ci, euh, j'aimerais euh, dire que je m'excuse de pas l'avoir fait euh, depuis. parce que je l'ai depuis le début du mois et je n'ai pas réussi à trouver du temps pour pouvoir la faire parce que j'avais des animés à finir des mangas à lire et aussi j'avais plein de rendez vous et, et enfin j'étais très occupée donc je n'ai pas eu le temps de me poser en plus il y a eu mon anniversaire donc on va dire que je préparais ma petite fête d'anniversaire qui a eu lieu euh, le 21 et... ah, voilà ça, samedi dernier donc voilà donc on va Explorer cette food box de ce mois ci Et euh, donc je vais voir, je, je prends le petit livret. C'est ça, le petit livret ou c'est ça. Euh, je vais juste voir le nom de cette food box de ce mois ci Ah oui, Brutal. Ouais, c'est ça. Brutal. J'avais oublié. En même temps, ça fait quand même pas mal de temps que que je l'ai et j'ai pas vraiment eu. Donc j'avais un petit peu oublié quel était le thème de. Du mois d'avril donc voilà donc on va voir ce que c'est que ça je m'en fiche ça c'est une pub s'en fiche donc voilà je crois que ce mois ci il y avait god of war je crois attendez je vais me spoiler je risque de me spoiler donc voilà on va essayer de faire sans se spoiler alors oui on va voir alors tiens avengers alors on va avoir une petite figurine de collection Avengers euh, si j'arrive à l'ouvrir évidemment euh, ça serait cool euh, oui euh, tu veux bien t'ouvrir pas grave euh, voilà, je deux. des petits ciseaux ah. je me demande si y a certains trucs que j'offrirais pas à certains de mes amis parce que à force je commence à ne plus du tout avoir de place sur mes bibliothèques déjà que j'ai plein de mangas j'en ai euh une bonne centaine du coup euh, en plus je commence à ne plus avoir de place pour pouvoir mettre euh, les figurines tout ce qui va avec donc euh, je vais peut-être voir si j'en donnerai à des amis euh. enfin je verrai alors, alors, alors, évidemment ça se colle évidemment ça se met là donc voilà alors donc on a on a tout on peut avoir tout ça donc voilà euh, je connais pas tous les Avengers. Hein. Je suis vraiment désolée parce que je suis pas très portée euh, super héros. Mais bon, autant que je vous montre quand même euh, ce qu'il y a à chaque mois euh, dans les Woodbox. Parce qu'après, euh, je pense que après, de mon côté, je peux voir euh, qui c'est qui aime ça, euh, qui en veut. Enfin bref. Après, je les offre. Donc voilà. Je sais pas pourquoi c'est collé comme je sais pas quoi. Évidemment. Le pauvre carton est déchiré, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais avoir je suis sûre que je vais tomber sur un que je connais pas du tout. Vous allez voir. Avec la chance que j'ai. Alors. <rire> ah, le horrible. Ah. Oh. Bon, voilà, j'ai lui. Je sais pas qui c'est. Et je suis. Et... Ok. Donc en gros, euh, J'ai un que je connais pas. Pauvre de moi. Donc je suis désolée. Vous, vous allez sûrement me le dire dans les commentaires. Hein. Vous allez sûrement me dire mais. Désolée mais je connais pas trop Avengers hein. Je suis pas trop fan euh, des super héros Parce que moi je vais dire que je suis plutôt une fille du genre un peu romantique Donc euh, voilà Alors après on a encore une Petite figurine Alors oui, on va y Roquette et Groot Gardien de la galaxie 2 Donc voilà par rapport à un petit tank Après je vais voir ce qu'il y a je vais sortir de cette truc. Voilà. Et là, vous voyez mieux le petit pin. Donc, euh, désolée, je suis un peu ignorante pour euh, ce mois-ci. Parce que je ne suis pas très branchée super héros. Mais bon, je me dis que même si je ne suis pas branchée super héros. Et que je reçois quand même les box tous les mois. Je me dis que ouais, je vais quand même, voir, enfin, je vais quand même vous présenter euh, ce qu'il y a. Même si je ne connais pas trop. Donc, euh, voilà. Donc là, ça doit être un truc. Euh, une petite plaque en en fer je crois ouais, elle est très très jolie. Je pense, par contre, ça, je pense que je vais le garder parce que j'aime bien le dessin. Après, je sais pas de quoi ça peut venir. Parce que le Dragon, ça me fait penser à Game of Thrones, mais je pense pas que ce soit Game of Thrones. Je crois que c'est peut-être God of War, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc euh, Sinon, j'aime bien. J'aime beaucoup l'image. En plus, il y a un dragon Donc euh, Après, je vais voir ce qu'il a. Je vais sortir de ce truc.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 Et on va pouvoir enfin ouvrir le t-shirt, qui est le t-shirt de God of War, parce que je vois sur l'image, et il a l'air vachement sympa. Évidemment, je ne peux pas donner le t-shirt parce que c'est à ma taille, et puis c'est en, en, en coupe féminin. Donc voilà. Alors je vais... Hop là Voilà le beau t-shirt de God of War. Et oui, il est beau, hein Franchement, même si je ne suis pas très fan de God of War, évidemment. Parce que ça m'a toujours.. Enfin, euh, ce, ce jeu m'a toujours intéressé. Mais comment dire, j'ai jamais eu euh, l'envie euh, d'y jouer. Donc voilà, donc on va pouvoir voir le les petits livret. Je ne sais plus où je l'ai mis. Euh, oui, voilà. Euh, non, pas la pub. Donc voilà, donc, donc, donc, le petit livret qu'on a, qu a tout le temps, tous les mois, comme vous savez. Je vous présente quand même tout ce qu'il y a dans le livret. Donc voilà, il y a les Hooters qui ont été sélectionnés pour avoir leurs photos directement dans... Dans, merde. Euh, dans le livret. Et c'est puis, puis, vrai que le mois dernier, c'était un truc qui n'était pas trop mal, un truc que je connaissais. Et euh, du coup, eu, je crois que j'avais eu l'écharpe Serpentard. Donc voilà, oui, c'est ça. J'ai reçu l'écharpe euh, Serpentard et non euh, celle Griffon d'or. J'étais un peu dégoûtée, mais bon, j'aime bien Serpentard en même temps. Alors, voyons voir, voici la méga Woodbox de ce mois-ci qui, euh, qui a sûrement été gagnée, je pense, depuis le temps ou pas. Je n'en sais rien. Il euh, y a pas mal de petits. Et alors, il y a la belle figurine de The Witcher. Après, il y a carrément la PS4, je crois. Non, l'édition non, Collector, je crois. Que... Attendez, affrontez nanana. Ouais en gros, gros c'était l'édition collector de God of War. Euh, après on a la PS4, on a Yakuza. Ouais. Enfin bref, il y a des trucs euh, qui, qui sont pas mal dans les Mega Woodbox. Hein. On ne se fait jamais euh, comment dire sélectionner parce que c'est du tirage au sort et tout. Il y en a tellement, il y a des milliers et des milliers de booters qui sont dedans. donc... Euh enfin qui ont l'abonnement euh, au donc euh, comment dire c'est un peu compliqué euh, de se faire sélectionner donc voilà donc on a eu la petite figurine et le t-shirt que j'ai eu après plaque en métal excusez moi un une célèbre série tv médiévale fantastique que ce soir poussera les autres à faire preuve du respect de subir de très violentes représailles euh, oui, donc en gros, ils faire, ça peut faire penser à Go, um, Game of Thrones. Alors, figurine officielle Avengers Infinity War. Non, non. Tu t'en fous. Ouais. En enfin, bref, là, voilà, on a eu une, une figurine comme ça. Je pense que je l'offrirai, parce que comme je lui ai dit, je le redis. Alors, pièce ou Box exclusif. Porter ce pins pour être transporté dans sa bite, sa dont le seul et unique but est de bombarder aux amis, qu'ils soient humains ou aliens. Voilà ouais, le petit le petit pins. Euh, voilà. Donc que je vais donner ma petite note pour la Woodbox mois ci Moi en tant que, que qui n'est pas grande fan de tout ça. Euh, tout ce qui est un peu super-héros et tout, euh, je dirais, je mettrai un petit. Comment je dirais un sur 10 ou 5 je mettrais sur 10 voilà euh, je mettrais bien 5 sur 10 au moins la moyenne après pour euh, ceux qui sont fans de avengers et tout ce qui est un peu super héros je pense que ce serait peut-être euh, 7 8 sur 10 à peu près parce que comment dire il y a quand même des trucs pas mal donc voilà donc euh, en attendant j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce je vous dis ciao bye tout le monde et, ah oui, j'avais oublié de dire un truc avant de, de couper. Euh, donc, euh, la Outbox du mois de mai sera Survival. Et il y aura un produit Tomb Raider dedans. Je pense par rapport au film qui est sorti il n'y a pas longtemps et aussi euh, au prochain jeu qui arrive. Après, il y a. Comment dire Il hum, euh, y a un produit, je crois, Resident Evil. Après, il y en a un autre, mais je ne sais plus ce que c'est. Euh, oui, parce que avant que je coupe la vidéo, quand même, euh, parce que je me dis que. Si j'oublie de vous teaser sur la prochaine Woodbox euh, Non mais 2018 euh, Alors alors alors Que je regarde vite fait Sur le site directement Alors God of War Oui c'était brutal ce mois-ci euh, Je crois que j'ai vu que c'était que c'était Avec euh, un produit Tomb Raider Un produit Resident Evil Et un autre je sais pas ah, The Last of Us, voilà. Donc, il y aura Product Embrayor, The Last of Us et Resident Evil. Donc, euh, on va dire que je peux vous dire que moi qui suis fan de ces trois licences, moi, je suis complètement impatiente de voir euh, ce que la Woodborne Survival va pouvoir me préparer. Sur ce, je vous dis ciao, bye tout le monde C'était Lucy Hearts Gaming. Évidemment, Luna, la Sotorido rideau. Descends Bref, voilà, ciao <musique>